Bonjour à tout le monde. Je vous souhaite un bon vendredi et euh, j'espère pouvoir partager le message que le Seigneur m'a mis à cœur avec vous de façon claire, de façon correcte. Vous savez, nous vivons dans un monde avec euh, qui a des attentes. Chacun a des attentes par rapport à nous. Chacun a, à, à sa façon de, de, de voir ce, ce qu'on devrait faire. Chacun sait ce qu'on doit faire, chacun sait ce qu'on est censé faire. Mais euh, personne ne connaît réellement ta destinée. Quand tu commences ce chemin vers l'ouverture de tes dons, vers la restauration de ta destinée, euh, tu prends les rênes de ta vie, tu commences à contrôler ta vie, tu auras encore la programmation mentale de ton environnement. Donc, je vais utiliser le cas de figure de Jésus-Christ qui est mort. Et avant qu'il ne meure, on s'attendait à ce qu'il soit. Ok, il va mourir. C'est vrai qu'il avait dit qu'il allait ressusciter, mais bon. Jésus, tu vas ressusciter, ok, on ne sait pas. Il va ressusciter, peut-être, peut-être pas. Mais, euh, on s'attendait à ce qu'il bon, est mort. Il reste dans la tombe. Même ses proches collaborateurs. Le troisième jour, il partait pour nettoyer son corps. Il partait pour nettoyer son corps parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit ressuscité. Vous allez rentrer dans une période de votre vie, surtout en cette saison de résurrection. Où vous allez devoir reprogrammer tout ce qui est en vous, tout ce que vous connaissez d'avant, et ça demande la discipline mentale, vous allez traverser une vallée de l'ombre de la mort, une reprogrammation mentale, parce que le monde autour de vous va vouloir vous faire penser d'une certaine façon, je dis bien même vos proches collaborateurs vont venir dans la tombe le troisième jour pour nettoyer votre corps. Parce que s'ils s'attendaient à votre résurrection, ils seraient en train de, plutôt au bureau en train de dire « Bon, Jésus a dit qu'il est arrivé aujourd'hui. » Non, ils sont partis à la tombe pour le voir. L'idée de la tombe, c'est 99% de tes idées. L'idée de la résurrection, c'est la petite idée que tu as en toi. Cette petite idée, quand tu y penses, ça te donne la vie. Quand tu y penses, tu sens comment ton corps vibre. Et ça n'a pas de sens parce que le monde te dit, cherche ça, cherche le mariage, cherche les papiers, cherche l'enfant, cherche peut-être à voyager, je ne sais pas. Et dans ton corps, dans ton cœur, tu sais que ce n'est pas ça qui va me donner la vie. Je vous rappelle, je vous ramène, je vous demande vraiment la grâce de Dieu sur vous en ce vendredi saint. Pour que Je sais que vous avez commencé votre cheminement de choisi. Vous avez commencé votre cheminement de choisi. C'est un chemin de découverte. C'est un chemin de restauration. C'est un chemin solitaire. Même ton père, ta mère, ton copain, ta copine, ton mari, personne, même pas ton fils ne peut t'accompagner sur ce chemin. Vous allez chercher, vous allez voir que vous avez essayé de faire plaisir à beaucoup de personnes. La société a tracé le chemin que tu es en train d'essayer de suivre. Les papiers que tu cherches là, c'est pour qui? Parce qu'on t'a dit que tu dois chercher les papiers, non? N'est-ce pas? Est-ce que tu as cherché la volonté parfaite de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je pense maintenant? Quelle est la que, En ce vendredi où je crois que tout est perdu dans ma vie, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Parce que quand il y a une situation qui t'arrive... C'est le regard des autres personnes qui va même te faire le plus mal. Ce n'est pas le regard de Dieu. J'avais déjà dit que je partais en Europe. Maintenant qu'on m'a pu donner le visage, je vais faire comment Comment est-ce que je vais regarder ces gens-là J'avais déjà dit que j'allais avoir mon CDI. Maintenant qu'on m'a refusé. J'avais déjà dit que j'achetais ma voiture le mois prochain. Maintenant que la banque ne m'a pas permis. Ce que tu cherches et que tu penses que c'est ce qu'il te faut, c'est pour plaire à qui. Parce que si tu trouves à qui tu veux plaire, tu pourras sûrement te défaire de la tâche, l'accroche, euh, euh, euh, en anglais on dit bondage, que la personne a mis sur toi. Il y a des gens là dehors qui ont besoin de ce que tu as en toi. Quand tu as dit que tu as été couronné reine là, tu as été couronné roi, c'est pour conduire la voiture c'est pour guérir des vies. C'est pour te marier, on voit la bague sur ta main. C'est pour impressionner les gens. Qu'est-ce que tu cherches à nourrir Quelle est la partie de ton ego que tu cherches à nourrir Parce que malheureusement, c'est ce qu'on fait. Et même en tant que chrétien, on tombe dans cela. Tu peux former autour de toi un mur, une congrégation, une pensée, euh, une, un système de pensée qui fait que tu cherches ce que les hommes veulent. Et tu oublies ce que Dieu veut. En ce jour où Jésus va mourir là, comme on a dit. Quelle est la partie de toi qui doit mourir? Jésus a dit dans la parole que si un grand ne tombe pas, hein, il meurt. Il ne peut pas produire. Qu'est-ce qui doit mourir en toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit mourir en toi? Grande voiture que tu veux. Parce que ce sont des accessoires. Hein. C'est les grands téléphones que tu veux. Tu as montrer que tu es marié en Bogos. Tu as montré que tu as des enfants. Cherche ce que tu as tellement poursuivi. Là, jusqu'à tu croyais que quand je vais avoir ça, les gens vont aussi voir. Ils vont aussi vous montrer. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. En ce jour ou on va aller dans le cliché je sais que chacun va dire bon dimanche de, bon euh, bon vendredi saint tout ça là ça c'est le cliché je veux qu'il y ait une transformation dans ton intérieur que ton ADN soit transformé que tu ressuscites parce que la puissance qui allait ressusciter le Seigneur Jésus-Christ ça vit en toi mais ce n'est pas activé ce n'est pas activé pourquoi parce que à cause des mauvaises croyances et je te dis encore le Seigneur va te localiser où que tu sois, il va te localiser. Où que tu sois, il va te ressusciter avec lui. Seigneur, nous venons déposer tous nos motifs. Tout ce que nous pensions qui était bien pour nous. Tout ce que nous pensions que nous allons craner avec. On dépose ça à tes pieds, Seigneur. Apprends-nous à nouveau. Montre-nous ce qui compte. Montre-nous, comme tu as dit, chercher le royaume de Dieu. Montre-nous ce que c'est que de chercher ton royaume. Ne cherche pas à appeler à l'être humain. Qu'on ne cherche pas à impressionner l'être humain. Seigneur, donne-nous de mourir. Seigneur, que je meure. Que, part... que la partie de moi qui voulait impressionner les gens. Que la partie de moi qui faisait le show-off sans savoir. Qu'elle meurt aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, tu as dit dans Esaïe 43, verset 18, de penser plus aux choses passées. Je fais quelque chose de nouveau. Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans ma vie aujourd'hui. Que ça ne ressemble pas à ce que je connais d'avant. Mm -mm, mm -mm. Je dépose en vous le courage. Le courage. Le courage que vous n'avez jamais eu avant. Que vous puissiez la voir. Je vous relève de tout lit où on a dit que tu devais mourir. Que tu te lèves de ce lit-là. Et que tu triomphes. Toute personne, tout verdict qu'on a écrit sur toi. Toute lettre maléfique qu'on a écrit, on a cédé. On a dit que la femme ça ne va jamais avancer. Je déclare que cette ancienne personne meurt effectivement, cette femme qu'on avait bloquée là, elle meurt aujourd'hui. Donc, celle qui va ressusciter, cette femme-là qui va ressusciter et qui va triompher, ce n'est plus la même personne qu'on avait bloquée. Parce que cette personne-là est morte. Tu avais les motifs que tu voulais leur montrer. Tu voulais les impressionner. Tu voulais aussi montrer que moi aussi je peux. Que tous ces motifs meurent aujourd'hui. Ça meurt avec cette personne qu'on a bloquée. Rejette cette partie de toi-là, cette partie qui n'obéit pas, cette partie qui se retient encore, cette partie qui dit qu'est-ce qu'ils vont dire, parce que c'est ça qui te retient. Vous pouvez revenir s'il vous plaît, donnez-moi 10 minutes, ok, merci. C'est cette partie qui te retient encore. chamboulez les pensées des gens qui sont autour de vous. Étonnez-vous vous-même. On s'attend à te trouver dans la tombe. On s'attend à ce que tu pleures. C'est toi qui es plutôt en train de consoler les gens. C'est toi qui en train de donner la parole de vie. Levez-vous. Je viens enlever tout ce qui était en vous, vous qui voulait plaire à l'être humain. J'enlève tout ce qui était en vous, qui voulait aussi impressionner les gens. J'enlève tout ce qui était en vous. Qui voulait montrer que moi aussi je peux. Parce que c'est quand tu vas mourir que tu vas donner la naissance à ce que Dieu a prévu pour toi. Je déclare que cette mort va se passer instantanément. Tu ne résisteras plus. Et je déclare que tu ne penseras plus aux choses passées. Isaïe 43, verset 18. Je viens effacer ta mémoire. Tout ce qui est négatif. Tout regret que tu as. Toute accusation que l'ennemi met dans ton esprit. Tout regret qui y pèse sur toi. Pour te montrer que tu as échoué. Pour te montrer que regarde, tu n'as pas pu. J'enlève. Je te fais renaître de tes cendres. Que là où on croyait que tu es fini. Là où on croyait qu'on t'a anéanti. Que tu renaisses. Comme un phénix qui renaît de ses cendres. Je te sors de tout trou maléfique, toute pensée, toute forteresse maléfique qui a pris ton esprit. Tu restes comme ça, les pensées de font que venir dans la nuit quand tu dors. Je te libère de ces pensées au nom puissant de Jésus. J'enlève tout esprit d'échec. J'enlève tout esprit d'échec. Je te mets la couronne de gloire. Je déclare que tu ne penseras plus à tes échecs passés. Je déclare que personne ne va plus t'influencer en te faisant croire que voilà, tu as échoué. Je te fortifie dans l'éternel. Je te sors de tout tombeau. Tout tombeau dans lequel tu es depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines. Tout tombe que tu es là depuis Dieu espère seulement. Je te sors de là. Je te libère des chaînes. Tout foyer dans lequel tu es enchaîné. Je coupe ces chaînes au nom puissant de Jésus. Toute douleur dans ton cœur. On t'accuse, c'est de ta faute, si c'est si passé, c'est de ta faute. Toi-même, tu t'accuses. Je te libère de cette accusation au nom de Jésus. Je déclare que tu as, la, tu as la victoire. Toute bataille interne que tu menais depuis des jours, tu as la victoire au nom de Jésus. Seigneur, je viens fortifier tes enfants à travers le globe, à travers l'univers, Seigneur. J'envoie ton énergie puissante, positive. Saint-Esprit, que tu les restaures. Saint-Esprit, que tu les relèves. Tu as dit, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Je déclare que cette vallée de l'ombre de la mort, nous la traversons avec ta houlette et ton bâton qui nous rassurent. Je déclare que les anges vous portent sur leurs main parce que vos pieds ne vont pas heurter une pierre. Je déclare que vous vivez la parole. Je déclare que vous êtes la parole. Je déclare que vous vivez la parole. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est que la parole qui sort de votre bouche. Personne ne va plus vous faire osciller. Personne ne va plus vous faire douter. Personne ne va plus vous faire trembler. Personne ne va plus vous faire revenir en arrière. Je fortifie votre cœur. Je parle à ton cœur. Fortifie-toi dans l'éternel. Fortifie-toi dans l'éternel. Fortifie-toi dans l'éternel. Fortifie saute de ce lit là, saute de ce lit d'hôpital et tu te fortifies dans l'éternel saute de ce lit de dépression et tu te fortifies dans l'éternel saute de ce lit et tu te fortifies dans l'éternel